Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 23 ans, je suis mariée mais séparée depuis peu euh, avec deux enfants. Alors, euh, pour vous raconter un peu ma situation, euh, je, suis, euh, je suis encore mariée mais séparée de mon mari euh, depuis peu. Alors, il est parti, euh, il est parti pour euh, beaucoup de problèmes, euh, des problèmes qu'on n'arrivait pas à régler et euh, notamment aussi parce que parce qu'il a été aussi envoûté par une autre femme et, euh, et du coup euh, désespérément j'ai fait tout ce que j'ai pu pour le récupérer et je n'ai pas réussi, alors euh, j'ai fait quelques recherches sur internet, je suis tombée sur le professeur Makou euh, et d'après tous les témoignages que j'ai pu voir le professeur Makou a une énorme expérience sur le retour affectif euh, donc euh, je l'ai contacté, j'ai décidé de lui faire confiance de A à Z euh, et j'ai bien fait, et j'ai bien fait, et, euh, et du coup, le, je, je tiens vraiment à remercier les génies de Maku qui sont en train de faire un énorme travail pour moi. Je tiens également à remercier le professeur Maku qui est là pour moi, qui est à l'écoute, euh, qui répond à toutes mes questions et qui fait tout son possible pour faire, pour faire tout ce qu'il faut pour moi le plus rapidement possible. Et ça, c'est un gros point fort. Donc, pour ça, je tiens à te remercier, professeur Makou. Euh, et euh, je tiens aussi également à, à remercier du plus profond de mon cœur les génies qui travaillent pour ça. Euh, les génies qui se déplacent et qui font tout ce travail pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça n'a pas de prix ce que vous faites. Merci beaucoup. Donc, euh, si vous voulez, euh, donc pour les personnes qui ont des problèmes euh, affectifs. Qui, qui veulent faire revenir leur femme ou, ou leur homme euh, et qui n'y arrivent pas, je vous conseille de tout mon cœur de contacter le professeur Makou parce que c'est une personne avec un grand cœur qui est là pour aider, qui n'est pas là pour escroquer. Il est à votre écoute, il fait les choses très rapidement.